Par rapport, à, par rapport au timing, du coup, je n'ai pas… Alors, moi, j'ai pu s'aller dans un, dans un style plutôt uh, conférence hein. Donc, du coup, oui, je oui, n'aurai pas, pas de slide. Donc, on va juste échanger. Euh, Ce n'est pas grave, mais tu sais, tu as l'écran. Tu peux parler, si tu parles, par exemple, oui. de, de, de, on est déjà live. Si tu, tu parles déjà du mercredi du digital, tu peux montrer le, le site, la le page. OK donc, tu peux faire, tu peux user le, le ouais, ouais. voilà, je ne sais pas ce que le mercredi le, le, le, le jeudi des numériques, tu as un site, tu as une page, tu passes ça, tu passes au slide aussi. De, si tu parles d'un exemple, tu parles d'un site, tu peux aussi le passer. En, euh, donc, maintenant, d'ici, euh, on est live là, donc d'ici peu, je vais toi et tu as l'écran. Est-ce euh, que tu vois, tu as tout ce qu'il faut, le bouton moi, je, je vais euh, me clipser, je, je vais te présenter mes et je te, passe le, je te passe les commandes, OK? Ça marche. Tu as les boutons pour le slide, tout ça. Euh, donc, euh, je dois tout d'abord partager le lien. Mesdames et, mes, Mesdames et messieurs, on est live avec Aziz. Donc, je vais partager le lien tout de suite. Voilà, rapidement. Donc, euh, donc dans une minute, Juste Alors, on est, on est live. <coughs> Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, là vous êtes. Euh, aujourd'hui, sur ce club, euh, on est très heureux d'accueillir M. Aziz Ouchir qui est euh, en live euh, aujourd'hui avec nous, en direct de. Aziz, t'es où là? Je suis à Libreville au Gabon. Voilà. Qui est Libreville au Gabon. Je ne sais pas si vous connaissez le, le Gabon. Il y a deux grandes cités. D'après mes connaissances, il y a Libreville et. Et puis aujourd'hui, c'est la, la capitale économique. Libreville, c'est la capitale. Voilà. La capitale et c est, c est le... Mais mais en tout également, on a, voilà. a neuf provinces. Et c'est quoi alors question euh, question vraiment euh, culturelle, c'est quoi le plat populaire à, à Libreville? Alors, alors, ça dépend des régions, mais euh, tous les Gabonais euh, se retrouvent autour des feuilles de manioc. Alors, le manioc, c'est un tubercule, hein, mais ce tubercule-là produit des feuilles. Et donc, ce sont ces feuilles qui sont cuisinées. Et dans, dans toutes les ethnies au Gabon, on, on mange les feuilles de manioc. Je, je pense que tous les Gabonais seront d'accord avec moi, euh, ouais. parce que je dis que c'est le plat, les feuilles de manioc, qui, qui est le, le plat le plus populaire. Ouais. Moi, j'ai moi, cru que le, le plat le plus populaire, c'était le riz et le poisson. Mais apparemment, j'avais tort. Non, non, non. C'est vrai qu'on mange du riz, mais bon, euh, on mange plus. Euh, après, il y a d'autres mets Mais vraiment, le plat typiquement le plat, le plat c'est les de manioc. Ok. Ben, c'est bon à savoir. Mais à part la bouffe, à part la culture, le ben, Gabon est un pays très, très beau. Euh, qui est. Euh, qui, euh, alors, je, je crois que le Gabon c'est très très vert. Là, il y a il y a des régions même que oui. euh, on dirait de, c'est pas de savoir, mais il y a des de zones euh, avec de très be très belle nature, avec des animaux euh, uniques comme ça, c'est vraiment à voir. Parce que euh, je, je sais aussi que le, le est une destination de plusieurs Tunisiens parce qu'il y a beaucoup de places nice dans le monde pétrolier. Oui, exactement. Euh, il faut dire que, tu, tu fais bien de le dire, à Libreville, enfin, au Gabon, nous avons, nous avons 13 parcs nationaux parce qu'en fait, le Gabon est, est couvert à 85% de forêt et les parcs nationaux ont été, ont été, on va dire, institutionnalisés en 2002 et ce qui fait qu'il y a énormément de, de forêts. Il suffit de quitter un peu la grande ville, donc Libreville, autour de... de de, de, de la commune de Toum, des gens voit très bien la forêt. Ok. Et euh, donc euh, c'est une présentation rapide de euh, cher pays. Bon, parce que j'ai eu deux amis qui, qui ont vécu à Libreville. J'ai même une amie qui a eu ses enfants à Libreville. Et ils adorent euh, bon, l'histoire du riz et du poisson. C'est mon ami qui mon ami apparemment c'était son plat préféré. Parce que tu, nous, nous l'utilisons, on adore le poisson. Donc, elle a trouvé le paradis là-bas. Hein. Et c'est quoi le, le poisson le plus populaire euh, euh, au Gabon? Euh, en fait, ça dépend. Parce qu'au niveau de Libreville, tu as, on, a ce on, a, on, a, on a la mer. Hein. Donc, il y a, tout, il y a tout, ce qui est, tout ce qui est carpe, dorade et autres. Et après, à l'intérieur, puisque ce Libreville, c'est sur l'estuaire. à l'intérieur du pays, on, on a des eaux douces. Et donc, il y a beaucoup de poissons d'eau douce qui sont très prisés par les gabelins. Euh, je ne connais pas trop les noms scientifiques, mais, euh, mais par exemple, si je dois prendre une ville qui est juste à 270 km de Libreville, qui est la ville de Nambariné, là-bas, on mange beaucoup de carpes. Donc, la carpe sur le tilapia. Oui, la, la carpe, c'est aussi populaire chez nous. Mais euh, Donc... Euh, euh, euh. Euh, donc, si, tu, si tu peux euh, euh, te présenter rapidement, euh, je te rappelle que dans le cadre des ateliers en ligne des Social Media Club Tunisien. Social Media Club tunisien a été fondé en 2013 et euh, on essaie d'organiser de, des événements autour du digital. On, on fait partie d'un réseau international du même nom, Social Media Club, et euh, que c'est le quatrième atelier en live avec notre cher invité qui est déjà un cher, cher ami déjà et qui est actif sur plusieurs niveaux et qui va se présenter euh, maintenant. Alors, je te remercie, Karim. Euh, je me présente. Je suis euh, Aziz Oudjir, je suis entrepreneur euh, dans le domaine du digital, je suis également formateur euh, dans ce domaine-là, en marketing digital. Euh, je dirige une société euh, que j'ai créée en 2015, qui s'appelle euh, Mediasense, c'est une agence de communication digitale et de développement marketing. En gros, euh, ce que l'on fait, on accompagne des clients à réussir la présence en ligne. Et ça, on le fait depuis 2015. Et à côté de ça, euh, je suis formateur à Digital Business School. J'interviens euh, dans plusieurs modules, que ce soit social media, euh, culture digitale ou marketing digital. Euh, par ailleurs, j'ai ai plusieurs événements que j'organise, notamment les jeux du numérique, qu'on a lancé l'année dernière, euh, qui est un événement business. Euh, qui traite des questions économiques en rapport avec, euh, avec le, le digital, le numérique. Euh, voilà, en gros. Et puis, euh, depuis euh, mai dernier, nous, on a lancé le, le DMK Club, qui est à partir rattaché au CSA Media Club de Tunisie. Mmh. L'idée, c'est de, de promouvoir la, le marketing digital en, au sein des, des organisations et auprès des individus. Euh, donc, euh, moi, j'ai… Oui Oui, excellent, j'ai dit D'accord. Donc euh, au Gabon, l'environnement, euh, on va dire l'écosystème numérique, il est, il est en plein essor hein, parce qu'il faut comprendre que, euh, avant, là, concrètement, avant que les, les avant l'arrivée de la, c'était très compliqué de pouvoir, euh, de, voilà, penser à un écosystème qui puisse être favorable. Donc la, la 4G est arrivée en, en 2015 au Gabon. Et, et depuis, on est passé, on est passé, on a la DSL déjà, mais on a aussi je, maintenant la fibre optique. Et donc, tous ces éléments là, ont permis de, de, de vraiment booster l'écosystème. Et donc, il y, a, il y a un écosystème. En gros, c'est notre euh, contribuer à cela, donc, qui est notamment au niveau de tout ce qui est formation et éducation. Voilà. En gros, euh, c'est ce que nous on, on fait au niveau du Gabon, dans le numérique. Et, euh, et donc, on est ouvert à travailler et à collaborer avec, euh, avec d'autres partenaires. OK. Euh, le, le, les gens pensent qu'en qu Afrique, il n'y a rien qui se passe, qu'il n'y a pas de digital, qu'il n'y a pas d'événements, qu'il n'y a pas de, de, de digitalisation, qu'il n'y a pas de CM alors que le travail acharné que vous faites toi et tous les clubs et tous les experts digitales et euh, n'oublions pas notre cher ami euh, Chat Joe euh, CM d'Afrique, il y a un marché énorme qui est en train de se développer. Oui. Il y a beaucoup d'expertise. Moi, moi, moi, moi personnellement, j'étais, je suis très encore euh, un, un grand fan de toi parce que vraiment j'étais étonné à quel point il y avait une expertise qui valait, euh, euh, qui valait. Euh, comment dire, un standard international, pour un petit pays. Vraiment, je, vous faites plein de choses, vous êtes déjà dedans, de, de, de, euh, en plein digital, et euh, j'admire ce que j'admire chez toi. Et, et tu es très, très modeste par rapport à ça. Je t'assure que tu as beaucoup, beaucoup de, de potentiel et de, tu as beaucoup de grande expertise à voir. Et euh, surtout, je demande aux, aux gens qui sont là avec nous avec, à écouter et à apprendre. Je te, remercie, je te remercie, Karim, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis tombé un peu dans le, dans le numérique, pas par hasard, j'ai envie de dire, mais j'étais étudiant en France et après, j'ai fait un tour, un stage au Maroc. Et du coup, j'ai découvert un peu l'écosystème du numérique là-bas et c'est ça qui, qui m'a donné un peu le pied à l'étrier. En gros, c'est ça, mais au niveau du Gabon et même dans la sous-région de l'Afrique centrale, il y a pas mal de choses qui se font, mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec, euh, avec le numérique et ce qui est, ce qui est possible de faire, c'est que, euh, évidemment, sans, sans, une, sans une infrastructure Internet qui est favorable, on ne peut pas vraiment se développer. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau de l'Afrique Afrique centrale, le taux de pénétration d'Internet est seulement que de 12%. Euh, quand on sait qu'en Afrique de l'Ouest, on est autour de 22%, au Maghreb, je pense que vous êtes à 50, 50, 51%. Donc c'est c'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui. Et à côté de à côté de ça, il y a aussi tout, toute la question de l'électrification. Euh, beaucoup de pays en Afrique ne sont pas tous n'ont pas tous l'électricité. Et on sait que sans l électricité, l'internet c'est un peu compliqué. Même si aujourd'hui, on a aussi euh, à travers une, une, une nouvelle technologie qui se développe, hein, notamment la LIFI, qui est de transmettre l'Internet par la lumière. Et, et, et ça, aujourd'hui, il y en a qui le font, notamment du côté de, de, de la Côte d'Ivoire, où euh, on apporte euh, l'Internet et la lumière dans les villages. Donc, il y a l'éclairage les enfants. Dans les villages, on a la possibilité de pouvoir euh, ben, se connecter au monde directement à travers cette, cette technologie-là. Mais vraiment, ce que nous, on essaie de faire en Afrique, c'est... Euh, Enfin, au j'ai envie de dire, c'est vraiment quelque chose qui est, de, qui est vraiment de l'ordre. De, de, on va dire, on n'écrit pas la roue, hein, la technologie s'impose à nous. Et donc, euh, petit à petit, l'idée, c'est de construire des hubs à chaque fois qui puissent euh, amener global de Voilà. voilà. Donc, euh, donc euh, avant de m'éclipser, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Alors, moi, je vais vous parler de, des enjeux de la formation euh, et l'éducation en ligne euh, après le COVID-19, parce que cette crise est venue nous rappeler à tous euh, une réalité, c'est qu'on euh, est, euh, est tous fragiles à tout ce qui est euh, euh, à tout imprévu, hein. Et donc, aujourd'hui, comment on s'adapte et, et comme tu sais, moi, je suis très, très... Euh, très préoccupé par les questions d'éducation et des formations, euh, parce que c'est ça la, la première richesse d'un pays. Et donc, euh, j'ai bien voulu euh, partager le peu que je sais euh, sur cette question-là. Voilà. voilà. Donc, euh, Aziz, tu as la console devant toi, tu as le commentaire. Je vais, je vais, je vais te, te, te passer le, le, la parole, le leadership. Bonne chance, il y a déjà plein de gens, Tunisiens et... Euh, il y a Barry, Ruslo, il y a Frankie qui sont en train de saluer, il y a Jolene, il y a Aymen, il y a Zeynep. Donc, euh, gardez nous sur le, les commentaires pour interagir avec ta communauté et euh, vas-y. Donc, je m'occupe, c'est bonne chance, euh, je reviens d'ici peu, ok? Ok, ça marche, merci. Alors rebonsoir à tous. Je suis uh, très heureux d'être avec vous uh, pour, ce, pour ce live et, et je suis très, très honoré d'ailleurs voilà, par cette invitation qui m'a été faite par le Social Media Club Tunisie. Donc aujourd'hui, moi, j'ai souhaité uh, vous parler de, de, des enjeux hein, de l'éducation et de la formation en ligne post-COVID-19. L'idée uh, pour moi, uh, très honnêtement, c'est de voir comment ça va se passer le monde de après COVID-19, parce qu'aujourd'hui... Uh, tout est à l'arrêt, et, et, et euh, tous les secteurs sont impactés, et le monde de l'éducation encore plus. Quand on sait que ce n'est pas, pas une situation typiquement africaine, tout, tout, tout, tout le monde vit cette, cette situation-là, il y en a qui essaient de, de, de se positionner et de trouver des mécanismes pour pouvoir poursuivre les programmes en ligne. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc, euh, moi, mon intervention de ce soir, je tenais à le préciser quand même, c'est que euh, je vais, je, je vais m'arrêter sur le, le cas africain. Euh, donc, les enjeux de l'éducation et de la formation en ligne euh, en Afrique après le COVID-19. Donc, pour ça, je, je vais tout simplement dire qu'au lieu de parler des enjeux de l'éducation et de la formation en ligne, c'est tout simplement d'abord commencer par parler des enjeux de l'éducation. Parce que et, et, et comment parler des enjeux de l'éducation? Parce qu'on est dans ce système classique là, dans nos pays où euh, euh, la situation fait que euh, très peu de gens osent le pas d'aller vers, euh, vers le numérique. Donc, pour ça, vous pour traiter de cette question-là. Euh, moi, je pense qu'il est important de commencer par dresser un bilan, c'est-à-dire à faire un état des lieux de ce lieu qui existe déjà dans les différents pays au niveau des différents systèmes éducatifs. Euh, C'est important de savoir. Allô, vous êtes là, m'entendez? Alors, j'avais un petit. Euh... Donc, voilà, c'est très important de savoir euh, ce qui se passe aujourd'hui dans les différents systèmes éducatifs et puis euh, voir dans ces systèmes-là, ces systèmes classiques, qu'est-ce qu'il y a de positif euh, et que, donc, euh, qui, qui, qui porte leur fruit aujourd'hui et qu'est-ce qui, qui, qu qui mérite d'être mis à jour pour pouvoir, pour pouvoir être amélioré. Ça, c'est la grande partie de ce que nous allons voir ce soir. Et à côté de ça, euh, L'idée c'est de voir ensemble comment est-ce que dans ce, dans ce dans ce dans un tel environnement, l'idée c'est de voir comment dans, dans un tel environnement, euh, excusez-moi, j'ai monté mon, mon PC qui bouge à chaque fois. Donc l'idée c'est de voir aussi de l'autre côté, j'essaierai de partager avec vous les solutions, hein, les pistes des pistes de solutions. Je n'ai pas la prétention de pouvoir euh, tout maîtriser. Donc, je vais apporter des pistes et solutions qui me semblent aujourd'hui importantes et que, euh, que j'aimerais ensemble qu'on puisse voir. Mais ces pistes et solutions, en fait, euh, sont, sont, sont, sont, gravitent autour d'un ensemble de trois questions. Euh, la première question, c'est pourquoi euh, l'éducation et la formation en ligne représentent un enjeu aujourd'hui pour l'Afrique. C'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir pourquoi, euh, comment former et éduquer aujourd'hui en ligne, comment, comment on s'y prend concrètement est-ce qu'on on transpose la salle des classes euh, en ligne euh, avec, euh, avec tout ce qui a des, tout ce qui a des classiques aujourd'hui Donc, c'est juste une transposition de la salle des classes. Ou alors, on trouve euh, des mécanismes pour pouvoir euh, s'adapter, trouver le bon format qui sera adapté au format en ligne, euh, à, à, à l'apprentissage en ligne. Ça, c'est la deuxième question. Donc, comment éduquer et former en ligne Et la troisième question, c'est euh, ben justement. Quoi, quoi enseigner et quel enseignement. Quel savoir enseigner Parce que euh, si dans l'ADN de, de l'éducation, il y a l'idée de façonner, il y a l'idée de, de construire un savoir ou une personnalité, euh, il est important de savoir euh, sur quelle méthode on peut s'appuyer pour pouvoir euh, faire circuler rapidement ces savoir et justement comment, comment, euh, quel enseignement, quel ingrédient on met là-dedans pour pouvoir, euh, pouvoir justement se. Euh, dispenser les distancer Donc voilà les, les, les trois grandes questions que j'aimerais partager avec vous que j'aimerais voir avec vous pour pouvoir euh, euh, trouver des, des pistes, des, des, des solutions. Alors dans l'état des lieux qui mérite d'être fait, euh, je, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure avec, euh, avec Karim, ce euh, on remarque que par région en Afrique, le taux de pénétration d'Internet est assez disparate pour le cas de l'Afrique centrale, donc, euh, où est situé le Gabon. Euh, c'est autour de 12%. Euh, c'est très faible. Hein. Et là encore, c'est qu'au euh, niveau des, euh, des, des, des différents pays de l'Afrique centrale, là, on n'a pas les mêmes, les mêmes taux de pénétration au Gabon qu'au Cameroun, ou au Congo-Brazzaville ou, ou en RDC. Ça, c'est vraiment aussi un, un, un problème. En Afrique de l'Ouest, on est autour de 22%. 22% et au Maghreb, je disais 50-51% selon, selon les sources. Donc, ce taux de pénétration euh, fait que euh, c'est assez disparate et donc il y aura forcément euh, des, des zones qui seront amenées à, à, à plus se développer euh, plutôt que d'autres en termes de technologie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est peut-être un élément un peu historique, c'est qu'on on, on voit aujourd'hui que dans certaines dans certaines régions euh, de l'Afrique hein, dans certains, certaines régions c'est-à-dire par exemple si je prends la région de Maghreb la région de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui quand même ce sont et, et l'Afrique la, et, et australe aussi il ne faut pas oublier ce sont des régions qui de manière historique accueillent beaucoup beaucoup d'apprenants beaucoup d'étudiants des gens ce sont en quelque sorte des hubs éducatifs si je prends l'Afrique de l'Ouest il y a principalement quatre pays qui constituent ces hubs éducatifs en Afrique de l'Ouest. Nous avons le Ghana, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Euh, énormément d'étudiants vont apprendre dans ce pays-là. Euh, L'autre, euh, au Maghreb, on a, on a la Tunisie, on a le Maroc, mais aussi, mais aussi l'Égypte. Et en Afrique, en Afrique australe, nous avons, euh, ouais, nous avons principalement l'Afrique du Sud, qui d'ailleurs, dans le classement, les universités africaines apparaissent vraiment en premier. Donc, en gros, euh, voici, euh, voici comment euh, cette répartition, euh, cette répartition de développement, enfin, ce développement peut être reparti aujourd'hui et pourrait, pourrait s'accentuer hein, si, euh, si euh, les États ne réagissent pas, parce que je pense qu'au-delà de tout, c'est aussi une question, question d'État. Voilà. Euh, par contre, le le taux, de, le, le taux de pénétration de l'Internet fait aussi face à un problème. C'est qu'on euh, doit se rendre compte que dans certains pays, le coût de connexion Internet est très compliqué et, et très cher. Et donc, euh, ce n'est pas facile pour tout le monde d'en bénéficier. Je prends par exemple le cas au Tchad. Le, un abonnement Internet au Tchad, euh, il est autour de 3 000. J'ai été très surpris. Et, euh, lorsque j'ai découvert, par exemple, au, au Tchad, vous avez les abonnements à Internet à 3 000 par mois c'est très très très très cher c est, c est, je ne sais pas si j'ai bien vu mais c'est vraiment 3000 dollars j'ai noté par contre au Ghana vous avez 7 dollars le, le, le, le prix d'un abonnement internet donc voilà c'est vraiment euh, ce qu'on appelle une fracture hein, c'est ce qu'on appelle la fracture numérique qui fera que l'éducation euh, aujourd'hui n'est pas, pas encore tournée vers, vers, ben, vers le numérique c'est à dire que les jeunes aujourd'hui en Afrique, dans de plus en plus de pays, on n'arrive pas à se tourner à proposer euh, l'apprentissage en ligne parce qu'il y a tous ces problèmes. Ça, c'est un élément euh, très, très, très important. Au Gabon, par exemple, nous sommes autour de 50 en taux de pénétration Internet et euh, autour de 80 85 selon les chiffres de l'ARCEP, euh, en taux de, de, taux de connexion à partir d'un device mobile. Et on est très peu équipé, euh, je pense que c'est une tendance générale aussi, on est très peu équipé en, en ordinateur euh, de bureau. Donc, du coup, les gens se connectent de plus en plus euh, sur leur, leur device mobile, que ce soit téléphone ou, euh, ou tablette. Donc, euh, voilà, c est, c est, cet état des lieux est vraiment caractéristique de ce qu'il y a de, de plus, euh, de plus euh, on va dire, inégal. Mais euh, chaque État devra, à son niveau, essayer de répondre à cette, euh, à cette, à cette inégalité et en essayant de rattraper, euh, à rattraper le coup. Mais le tout, ce n'est pas de rattraper le coup en offrant dans la connexion. Euh, non, ce n'est pas ça, en fait. L'idée aussi, c très, ce qui est très important, c'est que les gens euh, pratiquent s'approprie ces usages-là, s'approprie les outils, se développe l'écosystème et que derrière, l'infrastructure qui a été mise en place soit quelque, quelque part rentable. Donc, les, cet état des lieux, euh, que, il, il est assez, euh, assez bref, mais il, il, il est vraiment très caractéristique. Euh, il, il montre vraiment à quel point les, euh, la, la les disparités qui existent déjà dans le monde classique, dans le monde réel, j'ai envie de dire, hors Internet, mais quelque part risqueraient de se reproduire en ligne. Et ça, ça m'amène tout droit à la première question. Pourquoi c'est un enjeu aujourd'hui de se former, de former et d'éduquer les gens en ligne? Pourquoi la formation et l'éducation en ligne représentent un enjeu pour l'Afrique? Parce que je tiens encore à le préciser c'est un cas typiquement moi je ne m'appuie typiquement à ce qui se passe en Afrique mais parce que euh, on n'a pas la première raison c'est que de la même manière que nous avons connu un bond technologique avec euh, avec euh, avec le smartphone avec l'internet avec le développement du mobile banking aujourd'hui cette crise du Covid-19 nous montre à quel point euh, on, on, il se pourrait que le même bond soit se reproduise dans le domaine de l'éducation. Parce qu'il euh, y a de plus en plus de gens connectés, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui commencent à, à s'intéresser aux outils, qui les pratiquent, qui suivent des formations en ligne. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser, on se dit qu'en euh, Afrique, les gens euh, n'utilisent pas l'Internet ou encore que les gens sont, sont pas, sont, ne savent pas utiliser les les outils ou le marketing digital, ça ne leur parle pas, au contraire. Aujourd'hui, il faut comprendre que le monde est ouvert avec Internet et qu'il n'y a plus de frontières. Les gens peuvent apprendre de n'importe où ce qu'ils veulent. C'est un élément fondamental. Donc, tous ces préjugés, euh, j'ai envie de dire, n'ont plus, plus d'intérêt. Et souvent, euh, il y a cette phrase que j'aime bien. Euh, ces préjugés sont souvent amenés par un déni de réalité par certaines personnes, euh, par, du fait de souvent... Par, par ignorance ou tout simplement, mais aussi souvent par, par méchanceté, j'ai envie de dire. Et donc, il y a un déni de réalités qui, qui est souvent fait. Euh, moi, je dis souvent que alors, pas, cette phrase n'est pas de moi. Elle est de Samama, dit que la première étape du, du déni, c'est le mépris. Et moi, j'ajoute en disant que la deuxième étape du déni, c'est lorsque euh, le méprisant se, se retrouve confus, confus face à la réalité. Donc, de toute façon, euh, quand le veut ou ne veut pas, l'internet est là et, et, et il s'impose en tout ça. La technologie est là, le numérique est là, elle s'impose à nous tous. Ça, c'est un élément fondamental. Et donc, l'Afrique a, a, a, a tout à gagner à se tourner vers, euh, vers le numérique parce que ce n'est que, que de cette manière-là qu'elle pourra rattraper son retard aujourd'hui dans l'éducation. Il ne faut pas on est, vous êtes sans ignorer que de plus en plus de, de, de plateformes L'éducation existe à travers le monde. La plus connue, par, par exemple, c'est Coursera aux États-Unis, euh, qui a été, été développée à l'Université de Stanford. Euh, mais mais euh, il, il, il n'est pas, pas, pas, pas dit qu'une plateforme ne pourrait pas... Je pense qu'il y en a même déjà des plateformes en Afrique qui, qui, vont, qui vont croître dans ce, dans ce domaine de l'éducation. je pense que c'est aussi une question que les États devraient euh, s'approprier. Ça, c'est un élément très important. Euh, et donc, voilà, il y, y a aussi, à côté de ce bon technologique, il y a aussi l'idée que euh, certaines régions bah, bah, bah, sont beaucoup plus enclavées que d'autres parce que le développement n'est pas encore, euh, est encore inégalement réparti. Y a, on connaît beaucoup de difficultés en Afrique, notamment au niveau, de, de, au niveau des routes, au niveau, des, au niveau de l'électricité, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, ce qui se passe souvent, c'est que les, les, les personnes, les jeunes qui sont dans les régions enclavées sont obligés de regagner les grandes villes une fois ils ont pas exemple plus leur bac pour rejoindre les grandes villes pour pouvoir suivre euh, l'enseignement supérieur. Mais ça, je pense qu'avec le numérique aujourd'hui, euh, ça, ça, ça, pourra, ça pourra tout changer. Les gens n'auront plus. Euh, qu'ils n'auront plus besoin de se déplacer. Et, euh, et ça, euh, ça existe déjà dans certains pays. Je vais vous en parler tout à l'heure, euh, notamment au Sénégal, ça existe et, et, et ça marche très bien. Donc, c'est un véritable enjeu parce que cette crise, la toute personne ne s'attendait, est un marqueur profond de notre, de notre, de notre fragilité à, à faire face à, à, à l'imprévu et, et pour ça j'ai envie de parler euh, d'un livre de, de Nassim Nicolas Taleb qui est, qui est, qui est, euh, qui est antifragile c'est le titre de son livre et qui parle en fait de cette question de l'antifragilité qui est tout simplement le fait que euh, c'est la capacité c'est est lorsque un système lorsqu'on conçoit, conçoit un système que ce système n'arrive pas à faire face n'arrive pas à être robuste face à Là, on parle d'antifragilité. On parle de fragilité, donc pour qu'il soit antifragile, il faudrait justement qu'il arrive à résister à, à, à, à, à l'imprévu. Voilà, donc véritable enjeu, véritable question que les différents acteurs économiques devront, euh, doivent, doivent, doivent prendre à bras le corps, aussi bien les États, aussi bien les, les privés, aussi bien les entrepreneurs. Chacun à son niveau bah, doit jouer de sa partition. Et euh, moi, il y, y a un modèle qui m'inspire beaucoup. C'est celui, celui du Sénégal. Euh, J'ai un ami qui m'avait déjà parlé, Papa Sadindia, qui est expert consultant en transformation digitale et, en, et formateur en marketing digital au Sénégal, et qui, qui enseigne à l'université euh, virtuelle du Sénégal, l'UVS. Et il m'a présenté cette école comme étant l'école alternative. Et, et je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce qui se passe sur, sur, sur cette école-là. C'est une université publique qui a été créée par décret en 2013, qui est 100%, 100 connectée et qui, euh, qui compte 39 000 étudiants à travers le Sénégal. Donc les, enfants, les, les jeunes qui sont dans, la région, euh, dans les régions éloignées de la capitale Dakar, peuvent se connecter et euh, suivre les cours en ligne. Ils ont développé un réseau qu'ils appellent les réseaux ENO. Euh, ce sont, des, ce sont des, des espaces numériques ouverts dans lesquels euh, les, les étudiants dans chaque région peuvent venir euh, en présentiel, approfondir ce qu'ils auraient appris euh, en ligne. C'est un, un, un modèle qui me fascine beaucoup parce que lorsque un État souhaite s'approprier une question et le fait, et s'entoure euh, des personnes... Euh, ayant l'expertise, ça se passe très bien. C'est le cas de cette école-là, l'école école alternative, donc l'école de l'UVS, l'Université Virtuelle du Sénégal. Comme je vous disais, 39 000, 39 000 étudiants, euh, ils ont plus de 400 formateurs, ils ont 16 formations. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et qui, euh, qui mérite d'être dupliqué à l'échelle africaine. Et je pense que, ils ont, alors, eux l'ont fait en 2013. Et, euh, ils ont, ils ont quoi Ils ont, ils ont sept ans d'avance sur, euh, par exemple, sur le Gabon, ils ont sept ans d'avance. Alors, je ne sais pas si le Gabon a un projet semblable, mais il serait bien que ce modèle-là soit de plus en plus euh, euh, euh, on va dire dupliqué à l'échelle, parce que c'est l'un des moyens qui peuvent permettre de réduire, non, là, on ne réduit non seulement la fracture numérique, mais on réduit aussi la fracture sociale. À travers, en donnant accès au maximum d'apprenants à l'éducation. Et là, ce n'est plus la, le jeune qui est dans son village, dans sa région, euh, à l'intérieur du pays, qui va se déplacer vers la grande ville, c'est l'école qui va directement vers, vers le jeune. Et ça, c'est un modèle qui marche. C'est comme mmh. ça qu'un peuple peut se développer, c'est comme ça qu'un peuple peut, peut, peut, peut, euh, peut, peut se consolider dans ce qu'il a de plus... Euh, de plus, de plus près ah, Aziz, au, au niveau public. C'est comme ça que chaque apprenant aussi peut, peut donner le meilleur de soi, parce que euh, souvent, lorsqu'on se déplace, ce n'est pas évident, on, on fait face à certaines difficultés. Et, euh, euh, Aziz, je te rappelle qu'en qu qu Tunisie, malgré qu'on a plein de moyens de pénétration euh, exemplaire en matière d'Internet, euh, mobilité euh, sur, tout, sur tout le pays, que les gens n'ont pas n'ont pu plus, plus découvrir la formation en ligne que, dans, le, le, le, que la, dans la période de COVID. Ça veut dire ah. que ça n'a jamais été un avantage. Ça a déjà été là, on l'avait, on, on ne l'a jamais utilisé. Donc, alors que dans notre pays, c'est tout à fait le contraire. Ils cherchent encore à, à, à avoir des, des bons, une bonne structure, une bonne infrastructure pour avoir l'éducation en ligne. Nous, on a découvert la, la France en ligne en Tunisie euh, au temps du Covid. Donc, euh, Aziz vient de se, de se connecter pour un moment. Euh, il sera de retour euh, d'ici peu. Entre-temps, je suis en train de vraiment, euh, ça c'est l'exemple sénégalais qu'il faut vraiment, euh, c'est pas ça, c'est l'exemple sénégalais qui ont mis euh, en place une une stratégie de digitalisation entre 2016 et 2023. Ils sont déjà euh, très bien placés en Afrique. Et là, on, et là, on, on apprend que la digitalisation, ce n'est pas seulement l'infrastructure, mais surtout c'est la mise en place des moyens, que, des moyens euh, digi, euh, numériques pour les valoriser, pour, pour, pour, prendre, pour les, les utiliser pour la communauté. Aziz euh, de retour à toi. Justement. Oui, voilà. Donc, je, je, je, je, disais, je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, euh, dis euh, Karim. Je prends, par exemple, le cas du Gabon. C'est-à-dire, au Gabon, on a, on a la 4G qui est depuis, arrivée depuis 2015. On a, on a la fibre optique qui a été déployée par Gabon Télécom. Donc, la fibre optique souterraine. Aujourd'hui, on, on a aussi la fibre optique. Il y a une autre fournisseur d'accès internet qui fournit la fibre optique aérienne. Mais, mais malgré qu'on ait toute cette structure-là, on n'a pas aujourd'hui des établissements qui se, enfin, des, des, des, des établissements qui sont nés type, type l'Université de l'État. On n'a pas du tout ça. Donc ça ça, ça, ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'effectivement, euh, cette crise est un marqueur profond de ce qu'est la, que la réalité aujourd'hui et que souvent, certaines personnes euh, n'avaient pas capter eu euh, bien, bien, bien avant cette crise-là. Et, et par exemple, au local du Gabon, il n'y a que deux écoles aujourd'hui qui forment dans le numérique. Euh, et ce sont deux écoles qui sont toutes initiatives privées. Donc, euh, cette question est vraiment une question fondamentale, une question centrale, qui mérite d'être aujourd'hui approfondie et que euh, je pense très sincèrement que je ne suis pas, euh, je dirais pas que ce sera de 3 l'école en ligne, mais ce que je peux dire, c'est qu'on euh, va, on va basculer au-delà de 50% de l'école en ligne aujourd'hui. Et ça, c'est toute la question. Et c'est ce qui m'amène d'ailleurs à, à, à, à la deuxième question qui a été, que j'ai présentée tout à l'heure, qui est de comment on forme en ligne aujourd'hui et, euh, et, et comment on l'éduque. Ben, L'idée, en fait, c'est que l'école classique a une méthode d'apprentissage qui est très figée. Parce que les savoirs qu'elle dispense qu sont, sont figés, en fait. Euh, Qu'est-ce que j'entends je, qu que par euh, éduquer, les savoirs figés C'est-à-dire que ce n'est même pas de moi. C'est-à-dire si vous prenez le, le, le, le cas de, du Collège de France qui a, été, euh, qui a été créé par le 15, mais vous allez vous rendre compte qu'à l'école de la France, on, il y avait déjà l'idée à l'époque de transmettre le soir en train de se faire. La science en train de se faire. Mais on se rend compte que dans l'école classique aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une éducation, une formation qui est figée, parce qu'on est dans l'idée que le professeur doit toujours avoir raison, donc il doit euh, transmettre des connaissances euh, sur lesquelles il n'y aura pas à revenir. Si, Voici enfin, si l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Mais cet état d'esprit-là, ne peut pas continuer en ligne, parce que moi je dis souvent à mes étudiants et même à, à certains collègues. Que un professeur aujourd'hui, un enseignant qui rentre dans une salle de classe, il, il devrait être moins arrogant parce que euh, tout ce qu'il dit peut être vérifié en ligne et donc euh, si vous dites n'importe quoi, l'élève tout de suite a la possibilité de vérifier. Vous n'êtes pas à jour, euh, vous risquez d'être confronté à une réalité qui fera que l'étudiant pourrait vous déstabiliser. Donc, euh, L'idée de se dire que le prof a toujours raison, c'est, mais ce n'est plus du tout valable dans ce, dans ce monde connecté, dans cette, là où l'école est en compétition avec euh, énormément de choses, euh, WhatsApp, Facebook, Internet, de manière beaucoup plus générale, Google. Tout ce que vous dites aujourd'hui, on tape sur Google et l'élève vérifie. Ça, c'est, ça, c'est un premier élément. Donc, comment, comment l'éducation peut être aujourd'hui euh, présentée et, euh, tout en tenant compte de l'environnement du numérique? Parce que c'est aussi ça toute la question. La question, euh, je vois certains, il y a certains gouvernements un peu partout, dans le moment, qui essaient de rattraper le coup, face à cette crise en proposant pour certains des cours en ligne, d'autres à la télévision et autres, que ce n'est pas vraiment le cas avant. Bon. Mais ce n'est pas du tout adapté, parce que c'est juste une transposition de la salle de classe, en ligne ou à la télévision. Mais ça ne marche pas. Il faut comprendre une chose, c'est que euh, l'Internet, le numérique, euh, c'est d'abord un état d'esprit et une culture c'est un élément fondamental qu'il faut comprendre et que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est d'abord un état d'esprit et une culture. Et donc, de ce point de vue-là, il faut comprendre les codes, il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir proposer quelque chose qui est aujourd'hui, euh, qui soit euh, capable de capter l'attention. Si on veut, on veut former en ligne, quel format on doit retenir Si l'on veut former en ligne, qu'est-ce qu'on propose comme formation Ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais quelle est la forme Le point central c'est de capter l'attention des apprenants. Mais comment on capte l'attention de l'apprentissage but de pouvoir expérimenter l'apprentissage qui est fait C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que l'école doit être, doit doit être euh, euh, mise au sein, je veux dire la méthode d'apprentissage pour pouvoir capter l'attention, euh, doit être mis, doit être de la rigueur, c'est la règle générale qui fera que tel savoir, tel, tel format peut intéresser les apprenants. S'il si n'est qu'une transposition de la salle des classes, ça ne marche pas. Et si ça, ça ne pas et qu'ils n'ont pas la culture de l'Internet, ça ne marchera pas, pas non plus. Parce que de la même manière qu'on fait les cours en ligne en France, l'étudiant ou l'apprenant qui pourra faire son cours en ligne, ben, il pourra être distrait d'une manière ou d'une autre. Pas bah autre chose parce qu'il est connecté. Donc, euh, la question, c'est de donner, comme le dit, euh, comme dit euh, très bien l'interesse d'apprendre, je le suis énormément, c'est de donner l'appétit aux apprenants de pouvoir justement euh, rester euh, donner, donner l'appétit à l'étudiant, à l'apprenant, de pouvoir s'intéresser au savoir qui dispensé. Il faudrait que ça devienne un plaisir pour lui plutôt qu'une co comme on dit. Donc, c'est un élément très important. Faut, et, et, et moi, j'ajoute l'idée sur laquelle il faudrait, il faudrait que l'étudiant, il faudrait que l'apprenant soit capable, lorsqu'il apprend un savoir, de l'expérimenter automatiquement. Ce n'est que comme ça que ça peut marcher. Parce que nous sommes dans un nouveau monde, on n'est plus dans le monde des savoirs figés. Nous sommes dans le monde des savoirs, la science en train de se faire. J'apprends quelque chose en ligne, je peux l'expérimenter. Et ça aussi, c'est tout l'enjeu pour l'afrique. Parce qu'avec un taux de chômage qui est élevé Comment l'apprenant aujourd'hui, à travers ce qu'il reçoit comme formation, peut de son côté euh, pouvoir euh, ben, expérimenter ce qu'il fait et, et, et un peu plus loin être amené à, à rentabiliser ça. Pourquoi, pourquoi pas dans une dynamique de taux emploi ou d'entrepreneuriat Parce que c'est là que ça deviendra pertinent. Là, dans la majorité des pays africains aujourd'hui, la fonction publique ne peut plus euh, accueillir tout le monde. Donc, il faut se mettre dans une dynamique d'apprentissage qui tend vers l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat. Et c'est ça aussi toute la question. Si on, Lorsqu'on présente l'entrepreneuriat comme un plan B, ça c'est une autre question. Euh, l'entrepreneuriat n'a jamais été un plan B, ce n'est pas du tout un plan B. C'est une vocation. Il faut aimer ça. Donc il ne faut pas inciter à tout le monde à entreprendre parce que ce n'est pas tout le monde qui est préparé à ça. Euh, L'idée, c'est qu'on on donne les, les savoirs, on donne la compétence aux gens permettra derrière de faire des de personnes indépendantes, autonomes, capables d'assurer euh, euh, leur, euh, de, de s'assurer économiquement et socialement. Et ça, j'apprécie beaucoup l'ensemble des, des, euh, des formations qui sont faites par le Social Media Club Tunisie, qui a toujours cet élément-là inscrit, euh, employabilité assurée. C'est vraiment ça l'idée aujourd'hui, faire des formations pour qui tendent vers une employabilité ou qui garantissent quelque part une, une, une employabilité. C'est là que l'on et c'est d'autant plus vrai encore pour l'Afrique aujourd'hui parce que le taux de chômage le taux de chômage fait que la fonction publique ne pourra pas accueillir tout le monde. Donc un savoir en train de se faire qui peut être expérimenté et qui tend vers le taux d'emploi ou l'entrepreneuriat. C'est ce que je pense en termes de de comment je vois aujourd'hui l'apprentissage et la formation en ligne. Et ça, les gens pourront le faire où ils veulent, c'est-à-dire qu'ils soient à l'intérieur du pays, dans les grandes villes, dans les villages, ils pourront acquérir le savoir, acquérir de la compétence, qui va leur permettre de développer des solutions sur lesquelles ils pourraient rentabiliser en termes économiques. Voici ce que je pense, honnêtement, de, de comment moi je vois l'éducation demain. Donc, ce sont ces éléments que je voulais partager avec vous. Et pour la dernière question, qu'est-ce qu'on qu qu enseigne Alors, la tendance aujourd'hui, c'est de dire, oui, comme on est dans le monde digital, oui, comme on est dans le monde numérique, on va tous apprendre, on va tous euh, faire du code, on va, on va, on va insérer le code dans les, dans les programmes éducatifs, on va faire du marketing digital, on va faire ceci, on va faire cela. C'est bien, je, je ne je refuse pas, c'est même intéressant. Euh, S'agissant du code, par exemple, je sais que... Il va arriver un moment où euh, il sera très difficile euh, si on ne comprend pas comment ça fonctionne le code ou encore si on n'arrive pas à programmer. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que les personnes qui ne savent pas programmer aujourd'hui seront des analphabètes du 21e siècle. Le... Donc, je suis peut-être un peu d'accord avec eux. Mais euh, je ne pense pas que, dans le cas de l'Afrique, euh, tout le monde puisse se mettre au code où, euh, que tout le monde puisse s'approprier, se faire former dans les, dans les métiers du numérique. Je ne pense pas. Par contre, ce que je pense, c'est que les, les, les, le numérique va amener tous les métiers classiques à se réinventer. C'est là le véritable enjeu. Se réinventer pour être beaucoup plus adapté à l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est à cela qu'il faut s'employer, parce que euh, si on veut être compétitif aujourd'hui, avec, euh, avec le monde dans nous sommes, au niveau des, des États, au niveau des, des continents et autres. C'est l'idée aussi d'être capable de, de produire en son sein, donc au sein de, ce, de, ce, de son pays, des compétences, de, de développer une économie qui soit forte, qui s'arrive, en dit, aux standards euh, internationaux, qui plus challenger les autres. C'est ça, dans l'idée de compétitivité, de pardon. Compétitivité à cette idée des challenges et d'être en phase avec, avec ce qui se fait euh, autour de nous. On n'évolue pas en vase clos. Donc, euh, pas forcément tous vers les, les métiers du numérique, mais comprendre, mais, et, comprendre les principes, les outils, et, euh, mais, mais surtout amener les métiers classiques. Alors, tous les métiers ne vont pas sur eux. toutes les formations ne vont pas survivre, on en a besoin, euh, mais les, les amener à se réinventer, à être beaucoup plus. Euh, beaucoup plus euh, Beaucoup plus en phase avec le monde actuel. Je vais prendre un exemple. Il y a un, un, un exemple de mes étudiants. L'année dernière, lorsqu'ils sont arrivés en première année, dans le programme d'infographie de, de design, la prof leur a fait une introduction à l'histoire de l'art. Alors, ils étaient tous, euh, ils étaient tous, euh, ils ne comprenaient pas, ils se disaient Mais pourquoi, c'est quoi cette histoire d'histoire de l'art, On a fait le de fait du design et de l'infographie mais ils n'ont pas compris, en fait, il faut leur comprendre la culture, il faut qu'on leur donne la culture pour pouvoir, maîtriser, pour pouvoir maîtriser les concepts et savoir où l'on va. Et après, ils ont été très, ils ont bien aimé cette, cette introduction-là, ce cours-là. Et c'est comme ça, je pense qu'il faudrait qu'on puisse se réinventer, que ce soit au niveau des mathématiques, que ce soit au niveau euh, de l'infographie, du code. Euh, L'industrie du gaming, du jeu vidéo, c'est quelque chose qui, qui pourrait doit être développé de plus en plus en Afrique parce que énormément de gens jouent en Afrique. Je ne pas les chiffres exacts, je ne suis pas très fan familier, mais je sais qu'il y a des pays qui s'y détachent, notamment le Nigeria et l'Afrique du Sud aussi. Donc c'est voici, des, des, des, des, des... voici comment on peut amener des formations classiques à pouvoir euh, se mettre en enfin, se réinventer et satisfaire les besoins actuels du marché et créer de l'emploi justement derrière. Voici euh, en gros euh, ce que je peux dire sur, cette, euh, sur ces enjeux-là. Pour moi, le véritable, le véritable enjeu pour l'Afrique, c'est la question de l'éducation et de la formation, c'est de bien notre vie avec c'est d'avoir de, de, de, de, des méthodes agiles qui vont permettre d'articuler le savoir rapidement et efficacement. C'est d'amener, c'est de capter l'attention de la que... Ils le feront par plaisir, comme ça, ils pourront être meilleurs même. Et bien évidemment, l'infrastructure, oui. le produit de développement des plus qui est là, mais qui, qui n'est pas, n'est pas exploitée. Sans tout. on peut avoir nous, On peut être connecté dans un pays, mais on, a, on, on ne fait pas de cours en ligne. On ne fait pas, on n'y a pas de. Décès. École spécialisée. Où... Donc, un, vraiment, l'idée, c'est d'amener, euh, de repenser comme si tu pouvais être en phase avec son monde, l'écouter. Et le numérique, ce n'est pas seulement euh, se faire former dans les métiers du numérique, c'est amener chaque métier, chaque domaine à se réinventer. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire de euh, cette intervention. Voilà. Merci, euh, veux... Merci beaucoup, Aziz. C'était très intense, c'était très rapide. Vous avez vraiment fait une heure de, de, talk, de talk show non-stop euh, donc euh, merci beaucoup pour une pour... on a tout d'abord en Afrique une, euh, des problèmes de l'infrastructure on a aussi mais aussi l'information en ligne c'est pas vraiment un choix c'est la solution c'est pas vraiment une alternative c'est vraiment la base et vous avez parlé d'un exemple qui est aussi cher à mon cœur aussi, c'est celui du Sénégal, qui est leader. Moi, je viens de voir les graphes. On est derrière, très derrière par rapport au Sénégal. Euh, tu as parlé de l'université, virtuelle de Sénégal. Nous aussi, en Tunisie, on a l'université virtuelle de Tunis. Et qui n'a oui, pu bien, être, bien. qui, qui n'a pu être, comment dire, que personne ne connaissait. Personne, carrément. Et tout d'un coup, waouh! On a l'université un virtuelle en Tunisie. Et pour vous dire, elle délivre des certificats qui sont reconnus par l'État. Euh, euh, il y a un programme qui a été initié par la Poste tunisienne qui est leader dans, la, dans le développement de où la digitalisation euh, où la Poste a encouragé ses employés à faire des formations en ligne à l'UVT, et chaque formation ou chaque, chaque certif elle leur valait des points pour euh, plus tard pour euh, passer en grade et, euh, et ça, ça, ça, ça se passe depuis plusieurs années et euh, moi personnellement ma soeur elle, elle travaille à la poste, elle est, elle est montrée en grade grâce aux formations en ligne qu'elle faisait elle était vraiment très euh, motivée et tout ça et je crois que c'est un exemple euh, qui, qui vit euh, qui est exemple. Euh, techniquement techniquement la, la, la, la, la mise en place d'un tel écosystème c'est pas, pas facile, mais c'est pas difficile. On peut le faire, on l'a déjà fait. Mais là, euh, comme tu as dit, on n'a pas encore une initiative continentale, une initiative sur le, sur le niveau de l'Afrique. À part, on espère que le DMK Africa ou le DMK Club vont prendre de la relève de, de ça. Mais vraiment, vraiment, les, les, les formations euh, présentielles, euh, ce n'est pas vraiment toujours. Facile à faire, ce n'est pas toujours un truc qu'on fait. Mais surtout, surtout, la formation en ligne aujourd'hui, ce n'est pas une alternative. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas y aller, c'est parce que ça devrait être la base. Et là, on a appris pendant les temps de COVID-19. Donc, euh, euh, donc, salut à Zaynep, salut à Monet, salut à FRO, salut à Franck. On les salue tous, salut tout le monde en commentaire. Salut Larry, salut Jolène. Euh, oui, tout, le monde. tout le monde vous remercie enfin, si vous avez des questions, posez-les maintenant et je crois que moi ça m'inspire, c'est pas pour toi je suis sûr que ce sera pour toi de commencer à penser comment on peut faire comment on peut faire pour créer des plateformes, pas une plateforme euh, où on pourra où tous les experts africains pourront offrir à leur communauté le meilleur mais surtout que ce soit en ligne qu'est-ce que tu en dis Aziz Absolument, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je pense que ça s'inscrit totalement dans ce que le Sénégal aujourd'hui et la Tunisie sont en train de faire au niveau, des, au niveau local. Mais effectivement, avoir une plateforme continentale qui ferait que chacun puisse venir, tous les experts puissent venir là-dedans et que tout le monde puisse en bénéficier. Moi, je suis très... Déjà, moi, je suis d'accord. Moi, je suis partant. ces ce genre de choses, c'est tout à fait... Voilà. voilà, donc euh, aujourd'hui, euh, moi j'ai appris ça en, 2000, déjà en 2012, dans une conférence de PNUD de, qui s'appelle Mobile for Human Development. J'ai appris qu'en Afrique, euh, le mobile, c'était pas seulement, c'était pas forcément le smartphone. Même le téléphone, il y avait une application qui s'appelait Infarm, je ne sais pas si tu te rappelles. Infarm, c'est une application développée par une NGO qui permet d'envoyer les prix des... Euh, poissons, des, des légumes chaque matin aux, aux agriculteurs pour mmh. que ne, ne soient pas arnaqués par ce euh, qu'on appelle en Tunisie le gachal, c'est-à-dire les, les grossistes c'est-à-dire les, les grossistes ceux mmh. qui achètent euh, donc du coup c'était déjà est-ce que tu crois qu'un mobile simple un téléphone qui n'est qu pas forcément un smartphone est-ce que tu crois qu'il puisse être utilisé pour une formation en ligne et comment oui, enfin, ce que je peux, ce que je peux te dire, c'est que ça existe déjà. Ça existe au Kenya. Il y a une up au Kenya, dont je ne me souviens plus du nom, qui, qui fait l'accompagnement scolaire pour des, pour des enfants, je pense, entre le, entre le primaire et le, et le secondaire. Mais je pense que c'est juste le niveau de primaire où ils envoient les soutiens, ils font des cours de soutien en ligne par SMS. Et, et, et, et, et ça coûte pas, ça coûte pas cher. Par exemple, si euh, comme la personne, comme ce n'est pas un smartphone, donc c'est un, un téléphone de première génération, et elle envoie un texto et puis, euh, elle, enfin, elle envoie une question par texto, elle reçoit la, elle reçoit euh, la réponse. Et ce n'est pas du tout, euh, alors, lorsque moi j'ai suivi ce, document, ce, ce documentaire, c'est ce pas du tout, euh, ce n'est pas encore de l'intelligence artificielle, c'est vraiment des enseignants qui derrière, qui, euh, qui, qui répondent à ces questions là. Donc, c'est tout à fait possible. Et après, il y a aussi, toujours au Kenya, par exemple, il y a l'application Aiko donc la vache connectée AICO, euh, qui donne des conseils euh, au niveau des aux agriculteurs pour, pour, pour, pour améliorer leur, leur rendement agricole donc, sur les techniques agricoles et autres. Euh, ça se fait déjà notamment au Kenya. Là, je te prends des exemples qui existent déjà au Kenya. Et comme ils sont dans les régions, je n'ai pas un problème de, de connexion. Je ne pas couvert en cas. Ok. Moi, je t'entends très bien. Ok. Euh, il y a aussi un petit projet aussi qui, était, qui est promoteur. C'est celui projet où euh, il y a des tablettes avec lesquelles il y a des, des formations déjà prêtes qui sont distribuées comme euh, les, les bibliothèques euh, comment on les appelle euh, euh, c'est-à-dire qu'ils sur les étudiants, qui, où il y a tout le cours que vont, le, qui vont euh, utiliser pendant euh, un mois, deux mois, et puis, euh, euh, puis ils vont le retourner plus tard. C'est-à-dire qu'il y a même la, la possibilité de faire ça offline. Oui, oui, mais moi je pense que ça, ce n'est pas une méthode très efficace, parce qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ça, c'est juste transposer. La salle de classe euh, sur, un, sur, un, sur une tablette. Il faudrait, faudrait que ça soit interactif. Par contre, ce modèle-là, ça pourrait marcher si, si c'est mis sous forme de, de, de jeu vidéo, par exemple, où on apprend, on fait un jeu vidéo et que euh, euh, c'est un jeu vidéo éducatif. Il y a, par exemple, des stades, des missions à gravir, gagner des, des, des, des, des, des, des batailles, mais tout en, en, en, en, en acquérant du savoir. Je pense que ce modèle pourrait plus à être adapté plutôt que tout mettre comme ça en bras dans une machine et, euh, et penser euh, que l'étudiant sera motivé pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire ses devoirs et, et restituer le travail fait deux, deux mois après okay. il faut comprendre que l'internet c'est très puissant dans la, de la même, la même manière que ça permet de faire circuler rapidement le savoir, etc de la même manière, avec la même puissance elle arrive à divertir les gens donc, c'est ça, en fait, véritablement. il faut trouver le bon mécanisme qui fera que euh, on capte l'attention de l'après-midi. Okay. Donc, euh, c'était super intéressant. Aziz, merci encore une fois pour caricaturer l'Afrique. Je veux dire, elle a, elle a encore un peu l'handicap de l'infrastructure Internet. Euh, euh, la connexion la mobile, elle est là, mais elle n'est pas suffisante. Euh, on n'a pas aussi parlé des de prix des terminaux, on n'a pas parlé du de, de prix des PC par rapport à, au PNB, par, par rapport à, aux Africains. C'est aussi un problème, mais ce pas un, un obstacle. Parce qu'aujourd'hui, je crois que tout le monde peut s'offrir un smartphone. Euh, il y a, oui. Mais il, y a, il manque vraiment une volonté. Il y a, manque une initiative euh, continentale, manque une, où... Euh, où vraiment on peut concentrer le, le maximum de formation en ligne pour offrir le meilleur à la communauté. Et ça, je crois que c'est un projet très intéressant, très euh, à mettre en place. J'espère que les clubs D.M.K. Mmh. Afrique euh, on a déjà déjà, on est des, les clubs D.M.K. pour ceux qui ne connaissent pas sont des clubs euh, déjà marketing qui sont. On a plusieurs ici en Tunisie. Euh, euh, théoriquement il y a 25 euh, clubs. Euh, y compris à Sousse, à Nabeul, dans les facultés, et à l'ESEC Tunis, nice, ils sont partout. Et on a aussi des MK au Gabon, on a aussi des MK bientôt au Sénégal, bientôt au Côte d'Ivoire. On a un club très actif, DMK Club RDC, République démocratique du de... Congo. Alors je pense qu'on a perdu un peu Karim. Alors, tu m'entends là Je pense qu'il pourra revenir sous peu. Euh, voilà. Bien. Alors, Tu m'entends là Oui, oui on t'entend. J'ai dit que les gens ne connaissent pas l'histoire du Zahir. Alors, ils ne connaissent pas l'histoire du Zahir. Comment ça euh, quel, quel, de quelle euh, histoire exactement euh, Ils euh, ne connaissent pas que le, le RDC, en fait, l'ancien nom du RDC, c'était le Zahir. Mais Justement, oui, ça c'est vrai. Euh... Et, moi, et moi, dans Alors, ma tête, c'est le Zahir, parce que oui. quand j'étais je, jeune, je jouais à un jeu qui s'appelait l'Afrique mon continent. J'ai tellement oui. joué que j'ai appris tous les noms des de, de, de, pays africains, leur, leur culture et tout ça. Et jusqu'à un temps près, jusqu'à un temps près, c'était toujours le Zaïre. C'est parce que c'était le, le, ouais. le, le, le nom le nom du fleuve de Zahir euh, qui traversait le pays. Donc, euh, ouais. RDC et Congo, ça fait deux. Donc, euh, oui, mais en fait, la, la vérité c'est que euh, avant, qui s'appelle le Zaïre, c'était le Congo belge. Et, ok, et donc, oui. Donc, euh, quand euh, quand il y a eu quand il y a eu euh, quand le maréchal Mobutu a pris le pouvoir, c'est lui qui a changé le nom. On est quitté du Congo belge pour euh, pour le Zaïre. Et, mm. et après qu'ils soient partis, ils sont revenus à la République démocratique du Congo. Donc euh, voilà un peu mm. l'histoire. Mais mais, mais aussi il, mais aussi il y a le Congo. Oui c'est ça, et le Congo. Donc pour pour, pour, pour pour différencier les deux, on a le Congo Kinshasa aujourd'hui et le Congo mm. Brazzaville. Donc c'est okay. le Congo. Trois amis qui est vraiment frontalier au Gabon. Oui, voilà, donc, euh, voilà. Donc, encore une fois, merci à toute notre audience. Voilà. Uh, Jolien, Zainab, Aspabrit, uh, de DMK Club, uh, Nébel, Mounet, uh, tout le monde. Donc, uh, donc uh, voilà. Donc, uh, just pour, résumer, pour résumer tout ça, Aziz, est-ce qu'on peut dire que euh, les temps de crise comme le Covid-19, nous a qu'est-ce que nous a appris exactement? Alors, ce que moi, je peux dire que très, euh, très exactement ce que cette, cette crise nous a, nous a appris, il y a plusieurs niveaux, c'est qu'au niveau social, euh, cette crise nous a fait comprendre que euh, nos rapports humains doivent être revus, parce que là, nous sommes tous confinés chez nous et, et on ne peut plus se voir... Donc, on doit reconsidérer nos, nos rapports humains et, et que par-dessus tout, c'est la santé qui, nous, qui, nous, qui, qui, qui, qui prime, qui doit primer. Et maintenant, d'un point, point de vue économique et en rapport avec l'éducation, c'est qu'aujourd'hui, avec cette crise du Covid-19, en fait, cette crise est venue accélérer le processus de digitalisation des, des, des États, des entreprises, des individus est venu aujourd'hui véritablement Faire prendre conscience aux gens de ce que le monde est aujourd'hui en, en 2020. Voici euh, ce, que ça, ce que ça dit. Et euh, dans, un, dans un environnement, enfin, dans un moment où on ne peut plus se voir, on ne peut plus se toucher. Et autre, on ne peut plus travailler ensemble, partager un verre. Il y a l'Internet qui est là, qui nous permet encore de, de continuer à, à garder ce lien social. Donc ça, c'est très fondamental. Et euh, c'est la preuve que le monde est désormais ouvert. Voilà. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup. Espérons que nous avons tiré les leçons de, de Covid-19. Espérons qu'on va agir en vrai. Moi, de mon côté, et euh, j'espère aussi euh, Aziz et tous les leaders du club DMK. On espère aussi monter un truc, euh, de cette, euh, de cette proportion-là pour ne plus avoir, euh, à, à ne pas, être resté les, les, les, on n'est pas resté les, les, les bras fermés mais n'avait pas il faut aller plus loin il faut vraiment vraiment ouais. aller plus loin avec une, vraiment une plateforme un truc solide pour assurer euh, l'éducation pour tous euh, sur toute l'Afrique donc Mrazis euh, merci encore une, une, fois, une fois merci pour votre présence merci, merci pour tous vos car, efforts merci euh, euh, euh, notamment avec le club d'IMK avec notre, notre agence avec euh, avec les études numériques qui est un excellent, un excellent euh, événement dont on n'a pas parlé, avec Digital Drink aussi, euh, il a Digital Drink le deuxième, Digital Drink Digital après l'Institut oui. de Tunis, oui le à Libreville. Il est euh, très actif, c'est un entre entrepreneur jeune, dynamique, et euh, vous allez entendre parler de lui euh, euh, très, très prochainement. Donc, euh, merci encore une fois, on vous remercie beaucoup Aziz, et on vous laisse le mot de la fin. Euh, merci, pour, les, bien pour bien pour parler avec la communauté tunisienne, avec la communauté africaine, avec tout le monde. Donc, euh, à vous le, le mot de la fin. Merci, Karim. Merci euh, au Social Media Crime Tunisie. Euh, merci à toutes les personnes qui, qui étaient connectées qui ont suivi cette, uh, cet échange. J'ai été très honoré de pouvoir partager avec vous euh, ce, ce, le peu que je sais et la petite expérience que j'ai dans le monde de l'éducation. Je crois fortement que l'Afrique j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est que nous avons une chance extraordinaire en Afrique, c'est que nous avons l'Internet et nous avons le téléphone portable. Rien que ça, ça change tout. Aujourd'hui, le, les chiffres de 2019, l'Afrique comptait 450 millions de, de personnes connectées. Donc, c'est un signal très fort. Et je ne pense pas que cette crise puisse nous freiner dans notre élan. Au contraire, ça va nous renforcer, pouvoir nous, nous produire le meilleur de nous-mêmes. Mais nous, pouvons, nous pourrons avancer et être beaucoup plus performant qu'en développant des synergies. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le réseau DMK Club Afrique. Ce qui est important au-delà des infrastructures, c'est la culture, c'est l'éducation. Et c'est dans, dans cet angle-là que nous nous sommes positionnés et que nous, nous, nous essayons euh, à notre niveau de contribuer à, à l'éducation et la formation des jeunes africains. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été présents et connectés. Je vous dis... Euh, à la prochaine voilà. donc euh, merci encore Aziz euh, pour ce je viens de vous envoyer son, li son lien dans le, dans le chat pour euh, pour le suivre sur euh, Nakedin si vous avez des questions il est là euh, n'hésitez pas à le contacter euh, donc euh, notre, notre live est, il, euh, il atteint, il, euh, voilà, est déjà d'une heure parce que d'une heure c'est on est, déjà, on est déjà avec tous ces lives là, on a du, du mal à gérer, mais on reste actif quand même. On a, on a pour rappel, le social des clubs assure un live par semaine. Il y a une formation aussi en live chaque chaque mercredi aussi. Mais aussi, on a le, le luxe café chaque euh, jeudi jeudi soir. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec nous. Il y a plein à prendre, il y a plein à échanger. Merci beaucoup Aziz. Merci beaucoup à notre audience euh, africaine. Merci à tout le monde. On verra sa transposition. Et déjà, moi et Aziz, on va commencer à planifier notre prochaine plateforme de euh, learning africaine. Merci. Ciao, merci tout le monde. Et comme on dit en Tunisie, bon appétit. Euh, en Tunisie, on, chère, parce que on est cher parce qu'on est Ramadan. Euh, le, la rupture des de jeunes, ça sera dans, euh, dans trois heures déjà, moins de trois heures. Je ne sais pas oui, comment, ça se passe, ça. comment ça se passe à Libreville. Est-ce qu'il y a une communauté musulmane à Libreville Oui, il y a, il y a une grande communauté musulmane qui, est, qui, est principalement, qui vient principalement de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi des Gabonais qui sont convertis à l'islam. Il y a notamment une communauté Aoussa, qu'on retrouve dans le nord du Gabon, qui sont en majorité des musulmans. Donc, oui. euh, donc voilà. Bon, moi, souvent quand on entend Aziz, on pense que je suis musulman. Non, je ne le suis pas. Peut-être que je le deviendrai, mais bon, voilà, il y a une grande communauté musulmane, musulmane, pardon, au -delà. Il faut le ramadan, je, je présume. Hein? <rire> oui, ils font du ramadan, tout le monde, oui, tous font du ramadan. Ok. Donc, euh, merci beaucoup à Aziz encore une fois. Merci à tout le monde et euh, à la semaine prochaine. Et euh, chez Taïba. Merci.